Je me présente, je m'appelle Philippe Zinser, je suis apiculteur RH et auteur de cette conférence sur le bonheur en environnement professionnel. Alors nous verrons lors de cette conférence qu'est-ce qui nous rend heureux au travail. Cette conférence débat nous permettra de développer quelques techniques qui nous permettent de mieux comprendre qu'est-ce qui amplifie notre sentiment de plaisir, d'être heureux, notion de bonheur dans notre quotidien. Alors bien sûr, on essaiera de regarder si le bonheur et le travail peuvent vraiment se, se jumeler, est-ce qu'il est possible d'être heureux au travail, et de qui dépend cette responsabilité d'être heureux dans son environnement professionnel. Alors lors de cette conférence, nous prendrons le temps de mieux comprendre certains mots que nous utilisons, euh, certains de façon des fois inappropriée. On verra le mot bonheur, le mot plaisir, le mot joie, la bienveillance, etc. Différents mots sont-ils toujours euh, juste et de quoi parle-t-on réellement à chaque fois. Euh, lors de cette conférence, nous aborderons six questions. Pourquoi faudrait-il être heureux Qui veut être heureux Y a-t-il une recette pour être heureux dans, dans, la, dans, la, dans la vie et dans l'organisation Qu'est-ce qui favorise le bonheur Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux Et dernière question, l'argent fait-il le bonheur alors bien sûr, on verra aussi l'impact qu'ont les réseaux sociaux euh, sur notre propre bonheur serions-nous aujourd'hui victimes d'une certaine dictature du bonheur par rapport à ce qui se partage sur les réseaux sociaux euh, et dans quelles limite ou quand les gens sont plus heureux et qu'on regarde sa propre vie, est-ce qu'on aurait pourrait avoir l'impression que on n'est pas aussi heureux que les autres On verra un peu l'impact des réseaux sociaux sur notre propre bonheur. Nous essaierons aussi d'aborder... Euh, de façon plus large, est-ce que les gens qui sont globalement heureux dans la vie quotidienne le sont aussi ou, et, ou plus que les autres dans l'environnement professionnel. Le bonheur, quand une entreprise décide de miser ou d'investir dessus, ça lui rapporte quoi réellement On verra ça aussi en détail. Euh, et bien sûr, pendant cette conférence, euh, on abordera tous tous les sujets qui, aujourd'hui, sont euh, peut-être au cœur de vos organisations. C'est comment je peux développer le bonheur de mes collaborateurs pour qu'eux-mêmes puissent ramener ça dans leur vie privée. Alors, je souhaite que cette conférence puisse vous inspirer et au plaisir de vous voir très bientôt. Je vous laisse sur cette petite vidéo. Euh, on parle que le bonheur et la joie sont communicatifs. Rire aussi. Hahahaha <laughs> <laughs>